Bonjour à toi chers spectateurs, mes frères et moi, de Johan Manka. Euh, je dois avouer que je suis allé dans la salle sans savoir du tout ce que j'allais voir parce que j'ai eu l'occasion de voir leur film lorsqu'il était également en diffusion au Festival de Cannes. Euh, et lorsque j'ai découvert derrière que c'était un des acteurs qui jouait dans La Vérité Si Je M'en les débuts, donc un très jeune metteur en scène qui passait derrière la caméra pour nous offrir une telle histoire... Je dois avouer que là, j'ai commencé vraiment à me dire que le film valait le coup d'œil. Le résumé pour faire simple, c'est les grandes vacances. Nour les passe comme d'habitude avec ses trois frères sur la plage et quand ce n'est pas cela, il travaille un peu pour les aider à payer les soins pour sa mère malade. Mais cet été aura un goût particulier pour Nour au détour d'un couloir de son collège. Que ce film est beau. C'est rare que je sois autant transporté par un film dont j'ignore finalement beaucoup de choses. Mais je dois avouer qu'ici, j'ai été totalement embarqué par un film qui assume captiver de bout en bout. C'est saisissant de voir un aussi jeune metteur en scène parvenir à maîtriser autant de codes de cinéma avec une telle facilité. Mais bien au-delà de ça, c'est totalement émouvant de voir un cinéaste réussir à prendre possession du cadre avec une telle maîtrise aussi rapidement. Le film est d'une beauté d'une simplicité et d'une efficacité qui nous emportent de bout en bout. C'est un de ces moments de cinéma devant lesquels on reste complètement estomaqué par la justesse avec laquelle les émotions sont amenées à l'écran mais au-delà de ça, la justesse avec laquelle tout est construit de telle sorte à ce que nous spectateurs, nous soyons passionnés par tout ce qui se passe dans ce cadre, par tout ce qui emporte ces personnages, par tout ce qui amène finalement une certaine logique à la continuité des événements qui va les transporter d'un point A à un point Z. Et c'est dans cette logique, dans cette simplicité, dans cette extraordinaire efficacité que Johan Manka arrive à construire un métrage que je trouve absolument fantastique et que j'ai adoré. L'émotion est la base même du cinéma. S'il n'y a pas d'émotion, il y a rarement ou peu de cinéma à la clé, comme si finalement la base même d'une œuvre de 7 art était avant tout d'interagir avec le spectateur, de ne faire qu'un avec son envie de voyager, de comprendre les protagonistes, et ainsi de se laisser porter par leurs aventures. Johan Manka l'a compris, et nous offre ici une œuvre extrêmement délicate et émouvante, un petit bijou de cinéma rempli d'émotions et de sensations qui nous passionne de bout en bout avec une douceur folle, avec une simplicité évocatrice, et surtout avec une forme dramatique et visuelle qui impressionne par son cachet, et sa maîtrise. En termes d'écriture, donc, Johan Manka s'est inspiré de l'œuvre écrite par Edith Tillet de Clermont-Tonnerre euh, qui a réussi à en puiser quelque chose de fort. C'est assez génial, mais je trouve que Johan Manka a réussi à saisir tout ce qui fait l'essence d'un récit à la fois extrêmement simple, extrêmement universel, qui arrive à transporter le spectateur en une fraction de seconde dans un petit univers. Euh, mais au-delà de ça, moi, c'est ce qui m'a subjugué c'est que Yohan Manka sait construire des personnages qui sont hyper attachants. Nour est un personnage fantastique. Mais les personnages qui entourent Nour sont encore plus riches. Ses trois frères sont magiques. Et quand je dis magique, je pèse mes mots. Que ce soit par les métiers qu'ils font, qui sont extrêmement divers et... divers et variés, que ce soit par la carrure et la posture qu'ils ont au sein de cette famille, que ce soit par la relation qu'ils entretiennent chacun de manière différente avec Nour. Ils lui transmettent quelque chose. Et cette transmission, ce passage de flambeau qu'il y a entre ses trois frères et ce dernier petit frère, c'est ça qui arrive à rendre cette œuvre et cette écriture absolument magnifique. Parce que je pourrais vous évoquer tous les travers et les tenants et les aboutissants qu'il qu y a au sein de cette composition de personnages, au sein de cette dramaturgie, mais ce serait vous révéler des petits éléments qui sont extrêmement satisfaisants à découvrir sur la toile directement. Parce qu'on sent que Ryan Manka n'a pas voulu simplement construire une énième histoire qui va se passer durant un été et qui va voir un jeune homme réussir à se comprendre et évoluer en tant que tel. C'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, par le biais de ses modèles, va choisir une voie, va essayer de s'y tenir, mais va également se poser d'autres questions. Se demander s'il n'aurait pas intérêt à carrément changer de métier et à se dire que l'école, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de se lancer dans la vie professionnelle et de pouvoir aider soit ses frères, soit sa mère. Et c'est toutes ces petites questions, toutes ces petites réflexions qui emportent le scénario vers des sommets que je trouve absolument extraordinaires. Manca tire de l'œuvre de Clermont-Tonnerre un sentiment profond d'humain, un humain rattaché au monde. Mais également un sentiment humain qui nous attache, nous spectateurs, à l'avancée de ce parcours jeune, mais pour autant universel, cherchant simplement à sortir de son quotidien le temps d'un été emporté par un vent chaud et puissant, le scénario n'en devient que plus passionnant, que plus émouvant, que plus sensible et sincère parce que l'on sent que Manka veut en capter quelque chose de simple, un parcours que l'on connaît tous, que l'on a tous eu un jour envie de faire et qui ici entre les mains de Nour devient la mise en forme de la plus belle des aventures, la vie. En termes de mise en scène, Johan manka est un grand réalisateur en devenir dans le sens où j'ai rarement vu un aussi jeune réalisateur réussir à saisir à quel point l'esthétique d'une image est aussi importante que ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui imaginent que c'est facile de mettre en scène un film et qu'il suffit juste de placer la caméra de manière assez simple pour faire en sorte qu'elle arrive à traduire quelque chose. Mais j'ai rarement vu un cinéaste réussir à capter qu'utiliser un grain, utiliser un zoom, utiliser une forme de réalisme, une forme de captation, une forme de de logique de montage, allait avoir un impact sur le spectateur. Et Johan Manka est exactement dans cette case. Il arrive à saisir dès les premières minutes de son film à quel point sa mise en scène doit avoir une efficacité, et au-delà de cette efficacité, doit avoir un impact sur le spectateur. Et ça m'a transporté dès les premières minutes. J'ai trouvé le film beau. Visuellement, le film est extraordinaire. Il arrive à nous transporter vers des firmaments d'émotions et de sensibilité, qui sont rarement atteints dans ce type de récit, parce que réellement, ce type de, de long-métrage, ce type d'histoire, de, de, de, de petites rencontres entre des différents protagonistes, c'est raconté mille fois par mille auteurs, et ça peut être parfois aussi extraordinaire que finalement très simple. Et là, Johan Manka arrive à saisir une simplicité qu'il rend extraordinaire par le biais d'un travail du cadre qui est purement et simplement logique et que je trouve fantastique à regarder. Et c'est ça qui m'a totalement subjugué devant cette œuvre. Je trouve le film esthétiquement magique, et au-delà de cette esthétique, je trouve qu'il arrive à parler avec beaucoup de justesse des sentiments et surtout du décalage. S'il est évident que le grain et que la forme que le cinéaste donne à son métrage sont un vrai plus à l'immersion du spectateur au cœur de son récit, il faut bien avouer que c'est avant tout par le biais de son idée principale, le décalage, que Manka parvient à construire quelque chose de fort entre le spectateur et son film. Une immersion par le décalage, le décalage de ce décor avec ses personnages. Le décalage de la musique et de l'ambiance avec ce qui se dégage de ce cadre, de ce contexte, de l'avancée de ce récit. Ce jeune garçon venant des cités, cherchant à toucher du bout du doigt un monde musical souvent éloigné de celle-ci. C'est peut-être dans cette simplicité décalée que le metteur en scène trouve la plus grande force de son film. En termes de casting, alors déjà je tiens à saluer la performance de Judith Chemla. Judith Chemla est une des meilleures actrices françaises qui y est à l'heure actuelle et je la trouve ici absolument fantastique. Je dois également saluer euh, Dali Ben Salah, ainsi que Sofiane Kames qui sont tous les deux extraordinaires. Vraiment ils se détachent du lot dans les rôles de Abel et Mo. Euh, je les trouve fantastiques. Ils m'ont totalement subjugué du début à la fin et, et je les retiens un petit peu plus que les autres, je dois avouer. Et ce jeune acteur qui joue Nour, il est magnifique. Il est magnifique à regarder, il est magnifique à avoir évolué à l'écran. Et c'est un grand acteur en devenir. Maël Rouin Berandou est un jeune talent en puissance. L'acteur parvenant à rendre Nour authentique, simple, parfait même, on peut le dire, tirant de ce jeune héros une essence émotionnelle rare qu'il met au profit d'une interprétation absolument folle. Au bout du compte, « Mes frères et moi » est un grand moment de cinéma. Au-delà de son efficacité, au-delà de sa simplicité, au-delà de sa beauté, c'est une œuvre qui est maîtrisée par un jeune auteur qui sait exactement comment se servir des outils de cinéma pour nous transporter vers des fimarements de ressentis et d'émotions qui sont absolument magiques à suivre à l'écran. Au-delà d'arriver à faire en sorte de sublimer ces différents acteurs, Johan Manka arrive à livrer une œuvre qui est visuellement et scénaristiquement totalement aboutie et que je trouve absolument magique. Donc mes frères et moi de Johan Manka, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez, vous ne le regretterez pas. A plus